de remercier et tous les autres et c'est surtout si Richard Marca qui vient de faire 16 jours de grève de la fin 16 longs jours d'enfer de rêve de la fin pour aussi rester dans ce lieu qu'il a créé et vraiment euh, certains veulent le mettre dehors de façon indigne insupportable